Le CETIP présente les petites leçons de prévoyance collective. Le contrat collectif, épisode 2. N'importe quel organisme assureur peut proposer un contrat de prévoyance collective Oui, ce contrat est proposé par les sociétés d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance. Les institutions de prévoyance en sont les acteurs historiques, car elles sont nées en même temps que lui pour le gérer. Comment ça le contrat collectif est généralement issu de la négociation entre représentants des employeurs et des salariés, dans l'entreprise ou la branche professionnelle. Il a donc semblé naturel de créer des organismes pour le gérer dans la continuité de ce dialogue social. C'est comme ça que les institutions de prévoyance ont vu le jour. Qu'est-ce qui les différencie des autres organismes Les institutions de prévoyance sont à but non lucratif et gèrent uniquement les contrats collectifs d'entreprise. Les résultats de l'activité appartiennent à l'ensemble des entreprises et des salariés cotisants. Il n'y a pas d'actionnaires à rémunérer. Le tarif est donc toujours établi au plus juste. Elles offrent le meilleur rapport qualité-prix du marché en redistribuant sous forme de prestations 89% des cotisations santé. Et il y en a beaucoup des institutions de prévoyance Il y en a 33. Les contrats collectifs qu'elles gèrent concernent 2 millions d'entreprises et 13 millions de salariés. Et ils envoient au chapitre, ce sont les représentants des employeurs et des salariés qui constituent les conseils d'administration des institutions de prévoyance. Et c'est tout. Non, les institutions de prévoyance ont intégré dans le contrat collectif bien d'autres services, comme des solutions pour améliorer la prévention santé et la qualité de vie au travail, des aides financières pour les PME ou les salariés en difficulté, des actions collectives, réseaux de soins, téléconsultations, ou encore financement de la recherche médicale. Que retenir de cette petite leçon de prévoyance collective Que, quoi qu'il arrive, les institutions de prévoyance sont aux côtés des entreprises et des salariés. C'est leur raison d'être. Être, être solidaire avec les acteurs économiques.